Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser euh, une peinture et euh, en même temps je vais utiliser pas mal de techniques, ce ne sera pas uniquement une peinture euh, avec euh, le fameux liquide de masquage le Drawing Gum. Donc je vais d'abord réaliser euh, ma base, le dessin euh, de quelques feuilles juxtaposées et euh, en chevauchement pardon. Euh, et euh, pour les dessiner je vais utiliser tout simplement euh, des, euh, des V comme ça ou alors euh, des U avec une base euh, assez pointue vous pouvez tourner la feuille pour avoir quelque chose de plus ergonomique de plus euh, aligné et bien structuré si vous voulez ensuite je vais euh, dessiner l'arrêt central des, de chaque feuille vous voyez bien que les feuilles ne se ressemblent pas les unes de, des autres elles sont différentes, certaines sont plus larges, plus longues euh, voilà, plus fine aussi. Alors maintenant, je vais passer euh, au traçage avec euh, le drawing gum, et euh, pour cela, je vais utiliser un pinceau, un pinceau bon marché, pardon, que j'ai acheté euh, à moins de 3 euros euh, pour, euh, je pense, quatre pinceaux. Euh, je vous avais euh, d'ailleurs euh, tout détaillé dans l'article concernant le drawing gum. le lien est en dessous de cette vidéo dans laquelle dans lequel j'explique un petit peu les avantages et inconvénients de cette gomme de masquage et euh, apparemment euh, cette bouteille je venais juste de l'utiliser pour la première fois et vous voyez que le liquide euh, c'est épaissi un petit peu euh, avec le temps pourtant je ne l'ai jamais utilisé mais comme on a eu un été très chaud apparemment ça a dû jouer euh, un petit peu sur euh, la consistance de ce liquide et donc je lui ai ajouté euh, un petit peu d'eau pour le fluidifier et donc je, je fais ce mélange sur le dos de ma palette et vous allez voir que euh, pendant que je vais manipuler au, au fur et à mesure ce liquide eh bien euh, le, le traçage va va devenir de plus en plus délicat parce que le liquide de masquage sèche rapidement et s'accroche euh, au poil du pinceau ce qui rend le traçage délicat et donc je ne vais pas avoir de jolis traits fins et, et fluides mais euh, je vais avoir quand même des, euh, des traits un peu pâteux je vais un petit peu euh, Contourner ce problème euh, d'une manière positive parce que, bon, euh, l'essentiel est de voilà de prendre euh, ce qu'il y a et de, et de faire avec, et donc vous allez voir que euh, mes traits, mes, mes dessins ou drawing gomme. Vont, vont être un petit peu farfelus et, euh, et ça va être un peu du n'importe quoi mais en même temps ce n'est pas plus mal parce que, parce que ça va me créer des effets de matière et, euh, et voilà, contourner un problème en quelque chose de positif, euh, voilà. il faut s'adapter euh, aux circonstances et euh, malgré le fait que j'ai insisté euh, euh, au fur et à mesure j'ai ajouté un peu d'eau et eh bien ça n'a pas résolu le problème. Et donc maintenant, je vais passer à, à l'application de l'aquarelle et je vais utiliser euh, ce gros pinceau. Je vais euh, prendre les couleurs euh, qui vont un petit peu représenter le fond de ma peinture. Je vais le poser légèrement ici. En fait, je vais utiliser cette couleurs très très pastel je vais poser un peu de jaune que je vais mélanger avec un peu de fer. Et je vais prendre un tout petit peu de bleu. Je vais utiliser un peu ici. Je vais prendre un peu de fer je vais mélanger avec le bleu. De temps en temps j'ajoute un tout petit peu d'orange quelque part avec un peu de jaune. Oh mon dieu, ça colle à mon pinceau. Il y a certaines parties qui n'ont pas encore séché. Apparemment j'ai un peu abusé de la gomme. J'en ai mis beaucoup, mais bon c'est pas grave. Voilà. On va aller des couleurs chaudes aux couleurs froides. Et ici, j'ajoute un tout petit peu de bleu. de jaune légèrement plus euh, foncé je mélange avec le vert et je reprends un tout petit peu ici voilà. je reprends un peu ce bleu je laisse légèrement pur ici un peu ici un peu ici aussi j'accentue certains endroits donc, vous voyez je donc j'y vais progressivement ok je prends un peu de ce verre, je mélange un peu ce bleu et je le mets un peu ici un peu ici aussi vous voyez entre les euh, entre les euh, feuilles comme il y a une superposition de feuilles donc je vais essayer de créer une légère ombre portée avec la couleur mais très très léger je n'ai pas besoin d'accentuer euh, l'effet voilà Donc, je vais laisser sécher tout ça et puis je vais reprendre par dessus avec du feutre. Juste ajouter un tout petit peu d'orange ici, Donc, un tout petit peu de jaune, et accentuer juste certains endroits pour faire un effet de feuilles hein, légèrement euh, fanées, pour suggérer quelques feuilles un petit peu euh, sèches. Un petit rappel du vert vers le haut et aussi faire un léger petit, petit rappel du bleu vers le bas Voilà, je vais laisser sécher et je vais le reprendre dans quelques minutes. Alors voilà, ça a séché un petit peu, maintenant je vais m'amuser à retirer cette matière et voilà. Alors maintenant je vais prendre ma gomme, je vais effacer un petit peu le trait du crayon Alors, dans un premier temps, j'aimerais que ma feuille ne bouge pas trop. Et pour cela, je vais euh, la fixer un petit peu avec ce masking tape. Alors, j'ai fixé ma feuille pour que qu'elle ne bouge pas trop. Et maintenant, je vais prendre... Euh, j'ai mes feutres écoliers ici. Et je vais prendre une couleur. Je vais commencer par celle-ci. Je vais prendre du jaune, du vert, du bleu. Enfin, je vais utiliser certaines couleurs. Pour l'instant, je vais commencer avec des couleurs très claires et je vais tracer quelques lignes. Ça ne servait à rien. Le masking tape n'a pas tenu la feuille. Voilà. Je vais accentuer avec ce vert, et là on peut faire tous les motifs qu'on veut. Ah, J'ai commencé au milieu, j'aurais dû commencer par ici. Ah, ça, ça commence à me un petit peu, mais bon, c'est pas grave la feuille a légèrement gondolé parce que forcément j'ai mis beaucoup d'eau voilà alors le coeur de ma feuille alors je vais prendre du jaune et je vais tracer ici un trait et on va tracer l'arrêt central avec ce bleu on va faire des petits traits comme ça des petites graduations avec un peu d'orange on va tracer l'arrêt central et on va faire la même chose alors n'oubliez pas euh, l'idéal c'est de répéter les couleurs quelque part ici donc Je vais tracer des lignes comme ça en zigzag Alors je vais utiliser d'autres feutres, ceux-là viennent de chez Emma et je vais un petit peu accentuer certains contours. Et euh, c'est comme ça que je vais diversifier un petit peu la technique des traits. Des fois j'aurai des traits fins, des fois des traits euh, épais, des fois des traits un peu fades et euh, euh, on va dire euh, moins contrastés. et euh, ici je vais je vais travailler quelques détails ici. Voilà. Le stabilo euh, 88 et au lieu de faire des lignes horizontales, je vais faire des rayures. Voilà. Et ici je vais euh contourner un petit peu la feuille avec des petits points et ici je vais tracer l'arrêt central et je vais le travailler avec un feutre plus large idem pour ici je vais faire la même chose pour celui-ci Ici je vais contourner un petit peu les motifs, Alors, vous voyez bien que j'ai diversifié les outils. Alors, une fois terminé, vous pouvez ajouter quelques détails avec euh, d'autres euh, feutres, comme ceux-ci euh, de chez euh, Emma ou alors de chez Action. Vous pouvez aussi utiliser des Stabilo euh, 88, qui ont une pointe euh, très très fine. Donc, voilà. Et euh, si vous voulez, vous pouvez ajouter des strass, des diamants, etc. Ou alors, soit vous, euh, soit vous, vous ajoutez du posca blanc, ou alors des paint markers, dans certains endroits sans euh, trop exagérer, ou alors vous ajoutez du stylogel, comme celui-ci. Moi, bon, je vous conseille cette marque-ci, euh, le Uniball Signo. Et vous allez, par exemple ici, travailler euh, les, euh, les zones qui sont un peu euh, larges et vides pour ne pas trop encombrer votre dessin, dessin coloriage. Alors, le Posca, pour moi, il reste un peu transparent par rapport au, au Paint Marker. Une fois qu'il sèche, il devient euh, transparent. Il n'est pas très opaque. En tout cas, c'est mon avis. Vous allez, vous allez voir, regardez ceci. Avec, Là, c'est avec le Posca et là, c'est avec le Paint Marker. Je vais utiliser... Ah, il, faut avoir, oula, il faut avoir des muscles là, pour ouvrir le bouchon de, de Paint Marker. Voilà, je vais utiliser le Paint Marker. Vous voyez que le blanc est beaucoup plus intense, plus contrasté, plus opaque. Et ça, je vous avais déjà fait un tuto là-dessus. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Donc voilà, je vais remplir les zones qui sont euh, qui sont peintes euh, en aquarelle et alors je veux, je peux ajouter euh, des contrastes de blanc et si vous voulez aussi du feutre noir rien ne vous empêche d'améliorer votre coloriage votre dessin coloriage ici je vais faire la même chose pour faire ressortir les couleurs pour mieux faire ressortir les couleurs je veux dire Une fois je trace des lignes verticales une fois des lignes horizontales alors ici je peux dessiner des cercles et pas rester que dans des lignes ou alors des points donc alors ici je vais tracer quelques points ici points, voilà et alors ici je vais tracer le contour de ces cercles pour mieux les faire ressortir et ici je vais juste placer quelques points Voilà. Alors ici, je vais faire ressortir cette ligne. Et ici, je peux très bien tracer des petits points, voilà. Rien ne vous empêche de repasser par-dessus avec du feutre. Et ici, la même chose, des lignes ondulées, et voilà. Alors on peut ajouter des strass, par exemple des petits diamants, un peu partout, vous n'êtes pas obligé d'être systématique dans votre collage. l'encadrer ça pourrait faire une jolie petite peinture comme ça voilà et euh, qu'est ce qui reste d'autre il reste d'autres couleurs j'avais acheté euh, ça chez euh, je pense chez action que c'est un autre. même pas alors on va mettre ça ici donc je vais ajouter un peu de cette couleur le seul problème avec la glitter c'est que des fois le bouchon euh, il, quand il est bouché ben on appuie dessus très fort et puis après ça déborde donc faites attention de ne pas appuyer euh, très fort sur votre petit tube alors je vais mettre un peu ici voilà je vais en mettre un peu ici aussi Donc voilà ce qu'il en est concernant cette petite peinture avec différentes techniques, différentes matières. Vous voyez que ça devient quelque chose de très original. Donc vous pouvez ajouter des strass, des petites perles des euh, voilà des paillettes, etc. J'espère que cette petite réalisation vous a plu et qu'elle vous a surtout inspiré et vous a donné envie de vous y mettre vous aussi pour réaliser de vos propres mains de jolies cartes ou alors de jolies peintures à accrocher quelque part chez vous ou à, ou à offrir, pourquoi pas. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce haut, un pouce bleu et je vous en remercie vivement d'avance pour tout j'aime et pour vos commentaires très chaleureux et très encourageants N'hésitez pas à partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne et pour la faire connaître sur votre page Facebook si vous en avez, Instagram ou sur un groupe Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner pour être prévenu de mes prochaines publications. Si vous êtes intéressé par le dessin ou le coloriage, je vous invite à télécharger mon kit gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Merci